Hello tout le monde Donc aujourd'hui on va jouer à Dunkey Country Returns Sur la Wii Et donc c'est une première pour moi Parce que je n'y ai jamais joué Oui, ça c'est fait, Dragon C'est bon Je suis prêt à aider Alors le jeu est de 2010 Mode horizontal activé, ok Nouvelle partie Un joueur Ah, On voulait dans les nuages. Non, en train de somnoler tout le monde. Mais... Oh, toutes les bananes qu'il y a. Ah d'accord. Il manipule. Là. sa casquette Nintendo, oui. On lui, a, on lui a volé ses bananes. Leur banane. Pauvre singe. Il fait penser euh, au masque dans, euh, quand je bande d'écoute euh, celui-là. Bah, il est un peu moins sympa hein, je trouve. Beaucoup moins même. Juste coup... Ah, J'ai que deux cœurs. Oh là, c'est gentil, ça. Oui, c'est gentil. Attendez, est-ce que, faut que, comme je découvre le jeu. Ok, c'est comme ça qu'il faut faire. Ok. Oh mince, <rire> il vient souffler dessus J'ai pas fait euh, exprès Je sais pas comment j'ai fait ça d'ailleurs Ah mince, j'aurais dû... Euh... Ah bah attendez, je suis ici je pense Oui Il y a rien d'autre là C'est bon, ah si là-bas il y a encore un oiseau en bol là Ah mince Comment je fais si je veux y aller là en fait fallait pas que je défonce le truc euh, tout à l'heure je pense Ah je peux leur sauter dessus directement non, bon. mince fallait pas que je défonce le truc tout à l'heure je vais essayer voir mais là je crois que c'est mort pour attraper le truc là si je fais ça non c'est pas non plus il me faudrait Rayman s'il vous plaît euh, avec ses cheveux là pour aller là-bas là. Parce avec cas ça va pas le faire on est pas dans Rayman là. bon bah ça le fait pas pourquoi tu veux que je tape toi ah c'est pour souffler okay. ah attendez là souffler sur les sur les fleurs moi j'ai fait déjà Ah, j'arrive pas à le refaire. Ah, ça y est. Bon, il manque une pièce là-haut, donc je peux pas y aller. En fait les oiseaux là à peine on leur casse sa figure aussi oh, revenus. revenu oh, c'est quoi ça Il y a un tam tam. Je peux les sauter dessus aussi ou pas oui. ah il y a des poteaux qui dort Ils m'attaque des malades, oui on clique le chocolat. Oh là Moi j'aime pas manger des bananes comme ça, Je pas du chocolat dessus C'est trop bon hum. Chauffer, par mieux C'est pas la question que je suis de... hum. Je suis gourmand hein. Allez vas-y souffle mon gars Pourtant j'appuie sur la flèche comme on me disait tout à l'heure C'est bizarre Un coup j'arrive, un j'y j'arrive pas Ah ça c'est mon ordinateur qui va boire là voilà. Et que j'ai pas éteint Allez Ah, voilà. Et en plus, c'est un cœur. C'est une, une vie. C'est important. What Tu me manges pas, toi. Hein? Comment il est parti. Comme un ballon. Et je peux attraper les bananes Ouais. Oui, en fait, j'ai compris. Il faut que je récupère euh, toutes les bananes qu'on... On leur a volé je pense que c'est ça le but du jeu on va voir Allez, il nous reste une là. Allez vas-y oh, non non c'était deux bon là c'est bon il y a plus ouais mais okay. un ballon là ah, je sais pas à quoi il sert le ballon mais en tout cas je l'ai Oula, par contre, comment je vais faire pour prendre le truc jaune là bas, là Ce truc là... Si, si je vais dessus, je sais pas ce qui va m'arriver. <rire> bon allez, je tente. Euh, c'est bien ce que je pensais. <rire> du coup, je sais pas pourquoi il y avait ça. Mais attendez ce que euh, du coup je peux en profiter pour euh... non mais franchement je sais pas je sais toujours pas comment faire pour euh... ah, peut-être déplacer la pierre bon vous dégagez vous là vous me je peux la déplacer <rire> ok non je sais pas du tout En soufflant, non. Non. Je sais pas du tout comment atteindre l'objet qu'elle a à bord. Et euh, l'objet qu'on a vu tout à l'heure, bon bah. Ça m'a envoyé dans le fossé. il hein. y a un truc là. Bah attendez, je vais C'était celui de tout Franchement, j'ai pas compris. Euh... On va pas retourner dans le fossé après, c'était juste pour voir <rire> comme je découvre Bah du coup j'ai perdu un cœur, là, une vie Attention, ils vont se réveiller Faut que je récupère encore mes bananes Il m'a touché. Ouais, je perds tout. Il en reste encore quelques-unes. C'est bien, on fait du trampoline. <rire> Allez, il en reste une. Ah, ça y est, non, encore une. Non il en reste encore part. Non c'est fini, c'est bon. Oh non <rire> J'ai plus qu'à refaire les gars Je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite, faut que je prenne mon temps. Faire ça vite fait, cette fois-ci ça va être bon En tout cas, pour un jeu, oui Je trouve que les graphismes et tout ça Je trouve que c'est pas mal L'animation je saute avant qu'il saute Banana Speed C'est bon Ah oh bah on avait pas eu ça tout à l'heure les papillons Ça c'est bizarre on avait pas eu ça tout à l'heure <rire> C'est peut-être parce que je suis allé plus vite que je sais pas Je prends -le. je sais pas à quoi ça sert, mais <rire> on le fera peut-être plus tard. et J'y touche pas au truc, hein, cette fois-ci. Ouais, y a un cochon là. Moi, apparemment, c'est un gentil. Il me dit d'appuyer sur le bouton 1 Ah d'accord. <rire> ah d'accord, j'ai le petit Wistiti maintenant avec moi. Ok. Il était dans le, dans la boîte, dans le tonneau. Attention, j'ai peur de me prendre des piquants. Attends, attends, attends. Ah, et je peux... Euh... Ah oui, d'accord, là, maintenant, je peux... Comme ça, ok. Ben, je ferais bien demi-tour, les gars, il manquait un truc là-bas. <rire> ah non, hein. par contre, euh, c'est pas pour... Euh... C'est pas pour euh, reperdre des billes que je veux faire demi-tour. Ah que des conneries et des... Bon bah tant pis. Est-ce que je peux avoir le petit Wistiti s'il vous plaît Non c'est mort. C'est Ah j'en ai pas fait le bon usage. Hein. Ah là là oui du coup j'avais pas le choix là. Sur le petit Wistiti. <rire> Quand on joue pour la première fois un jeu, ça ne peut pas être parfait dès le début. Alors, là, il là. Oh non, c'est pas vrai. Bon, on va y arriver. Tiens, alors là, le petit whisky. Allez, hop. On y arriver. Bon. Concentration, parce que j'ai tendance à vouloir aller trop rapidement. Moi je suis toujours comme ça dans les jeux vidéo. C'est bizarre qu'il y avait des bananes non Parce qu'on les avait déjà pris. de Ça y est Je sais pas à quoi ça sert ces pièces là mais... Là au moins j'ai tout. C'est bon là, on n'a plus rien là, c'était le commencement. Je peux même rebondir sur un pneu. Bon allez, un peu de sérieux maintenant. On y retourne. que j'ai mieux je prends un peu d'élan au okay. cas où voilà c'est bon à réussir nickel Attention il y a des tam tam ou des genres de djembé qui se baladent En plus c'est la première fois que je joue à un jeu Donkey Kong Donc ce sera celui là le premier que je fais du coup et il court les perroquets! Il ne pas au début! Oh là Ah, je peux pas aller dessus là! Oh, C'est bizarre! Ah, si! Je aussi! Ah s'il y a des objets. Voilà. Oui! Ouais. Ça m'a l'air d'être une pièce de puzzle ça Ça je pense que... Ah oui c'est pour compléter le nom Je me demandais si c'était pas un genre de... Par exemple si on perd, si je perds, bah, je reprends là en fait Mais je sais pas si c'est ça un peu comme dans Rayman aussi, il y a ça euh, quand on perd hein, pour reprendre, euh, et puis dans Sonic aussi. Ah, c'est quoi ça que j'ai C'est bien ou c'est pas bien Parce que je pouvais avoir euh, aussi un cœur euh, quand je sautais sur le dernier truc. Tiens il me manque le haut, c'est bizarre ça, je l'ai pas vu. Il manque aussi 7 euh, pièces de puzzle, vous rigolez là, c'est pareil. Je les ai pas vu moi. Oh là, par contre, là, ça me fait trop penser à Mario. Hein. Je suis désolé. Mais... <rire> ok, bon. Donc, on a réussi à faire le premier niveau. On va aller au suivant. Next. C'est quoi Ah oui, je peux faire l'inventaire aussi. Bah, comme dans Mario aussi. Il y a beaucoup d'inspiration dans le jeu. Bon, je vais mettre jouer Go. le jeu je le trouve je le trouve pas mal pour le moment c'est bien tout comme j'aime s'attendre à ce que ce soit un peu plus dur là maintenant. Euh, je peux pas me je peux pas m'accrocher là comme le, le... le petit cochon là je suis bon de dire un cochon Ah oui, comme ça, ok. Bon, voilà bah ça me fait penser à Tarzan, maintenant. Ah, j'ai un... Je peux pas m'en servir du tonneau, là, du coup. Vu que j'ai pas perdu le petit Wistiti. Bon, hop, on ouais, va Non, je peux pas. Bon, bah, t as -t as -t as. Ah il y a ça, la première lettre Ah il y a des bananes là bas Un bout de puzzle Mais ça ressemble Trop aussi à Je trouve à Tarzan Alors je sais pas si vous connaissez Le jeu qui est sur la PS1 Parce que moi je l'aime Je pense qu'il y a d'autres versions Mais on doit y en avoir sur la PS2 Je l'ai sur la PS1, ça me fait trop penser à ce jeu là aussi euh, sur la carte, quand on est sur la carte, ça me fait trop penser à Mario. Et quand on fait ça, là, avec la petite fusée et tout, là, ça me fait trop penser à Rayman, avec ses cheveux. Ah, j'ai eu peur. <rire> j'ai eu peur de me faire bouffer par la grenouille. Mince, là par contre, je me fais bouffer par un perroquet. Oh là, ça, si, ça me fait penser à Mario, là, la, la grosse euh, plante carnivore. Je vais regarder, voir si j'ai pas loupé des choses par Apparemment, non. Regardez s'il n'y avait pas d'objet ou quoi que ce soit. Je pense que je peux pas être plus loin là ouais. Ah si, passage secret, ok Ah ça m'étonne pas que j'ai loupé des trucs tout à l'heure dans le niveau Je pense que j'ai loupé des passages secrets De toute façon je pense qu'on peut le refaire Oula oh Oula oh mince j'ai loupé le Voilà c'est bon Ouh <rire> Panique à bord Oula oh C'est tendu là Agrippe toi, c'est bon. Ah, peut-être qu'il fallait du fasse ça aussi dans les autres. C'est le petit euh, mon petit copain là, qui vient de me le dire. D'ailleurs, il s'est caché. Il a beau a des pattes dépassées. Bon, je le ferai maintenant. Ah, mon petit cochon. Ah oui, d'accord. Oh là, par contre, je me suis loupé sur la fin. Voilà, ça, ça fait Sonic, là, aussi. Hop là C'est pratique, ça. Je, je sais pas si je pouvais de, faire ça dès le début du jeu, mais peut-être que si. Je pense qu'on doit apprendre au fur et à mesure, là. Je pense qu'on pouvait déjà faire tout ça au début du jeu mais, mais j'avais pas encore découvert. Les roulades, tout ça. Allez. Ah, euh... Attention. Mange pas mes matins, il à moi. Ah, le petit cochon qui est cotant, content, content. Oula Ok, donc il va à peu près jusqu'au truc jaune là, je prends mes précautions. Oh non Oh non <rire> J'ai pu mon petit bébé Oh euh, je, je sais pas si je fais demi-tour parce que j'ai vu qu'il y avait un tonneau tout à l'heure, mais.. Euh... Ouais, est-ce que je continue sans Peut-être qu'il y aura un autre tonneau plus loin. Ouais, je continue. Non, t'es toi, tac, putain. La panique, <rire> j'ai paniqué grave les gars là. Non, oh non non non non. non bon, pas bien, on fait. Oh, je m'y attendais pas ça. Y a pas d'autre passage. Oh, Ah Voilà Nickel Là, attention parce qu'ils ont pas mis de l'air partout exprès pour euh, que ce soit un peu plus dur. Attention, il y a un carnivore là. J'attends l'ascenseur. En ouais, plateforme. Tout ça pour des bananes, en reste à vie là. <rire> oh là là. Passage secret, oui, je m'en doutais. Enfin, je commence à m'y faire à euh, Donkey Kong. L'univers Donkey Kong, qui est plutôt pas mal. Je pense que euh, je donnerai une bonne note euh, à ce jeu-là. Attention, on tuc, vite. C'est bon. Attention. Oh, j'ai peur. <rire> oh, C'était moins une. Attention. J'attends qu'il attaque. Voilà, c'est bon, il a attaqué. Faire pareil. Oula oh c'est quoi ces trucs là qui roulent là Attention moi hein. oh, oh, oh, oh. J'ai eu chaud là Ah j'ai eu des balles Ah, il manque le haut, il manque trois euh, pièces de puzzle. Je pense qu'il y a des passages secrets que j'ai pas dû voir. Ils sont passés sous le nez. Donc là, du coup, on est rendu ici. Est-ce que je peux sauvegarder là-dedans Je vais sauvegarder, comme ça, on va se retrouver. À ce niveau-là, pour la prochaine fois, les gars, je vais essayer de trouver comment regarder. Alors attendez, le plus peut-être dans menu. Carte de l'île, sélectionné à moins que je pense que peut-être ça se automatiquement, c'est possible. Je vais regarder. J'y connais rien du tout à ce jeu-là. Paramètres. Regarde lequel. Je vais regarder comment c'est quand je suis. Ouais, non. Bon, du coup, j'espère que ça a bien sauvegardé. Croisons les doigts. Tiens, ça, c'est quoi ça Je regarde un petit peu tout, je découvre. Donc, ça, c'est. Ok, c'est tout ce qu'on a fait. Et là, on est rendu à Palmier à bascule. On l'a pas encore fait. C'est là où on est rendu. Voilà les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui Et on se retrouve pour la deuxième partie Salut tout le monde